Salut à tous, bienvenue dans ma vidéo sur le calcul de la productivité des terres et de l'eau sur la base des données de WAPOR et le logiciel d'accès libre QGIS. Le principal de cette conférence est de vous montrer comment calculer la biomasse saisonnière, le rendement et la productivité de l'eau en utilisant le logiciel d'accès livre QGIS pour la culture de notre zone d'étude, qui est la canne à sucre. Euh, pour récapituler, notre zone d'étude est Sinavani, une zone de production de canne à sucre située euh, dans la partie sud de Mozambique. La campagne agricole de la canne à sucre s'étale sur 12 mois et va de septembre à octobre de l'année suivante. Pour récapituler, nous utilisons les données ou pour calculer notre productivité et dans les vidéos conférences précédentes vous avez vu comment télécharger les données WAPOR, comment calculer les données saisonnières de ces variables et vous avez vu aussi comment calculer différents indicateurs de performance. Les données de cet exercice se trouvent dans le référentiel GitHub et ici vous trouver le dossier de téléchargement appelé « Data et dans les vidéos précédentes, vous avez vu comment calculer euh, les cadres saisonnières de ces données décadaires téléchargées depuis WAPOR. Pour calculer la productivité de l'eau, nous devons suivre trois étapes. Nous allons donc y aller étape par étape. Dans QIAS, la première étape est de calculer la biomasse aérienne en utilisant l'équation que voici. Et l'unité de la biomasse aérienne que nous calculons ici est en kilogrammes par hectare. Ici, AOT est le ratio entre la production de biomasse aérienne et totale. FC est le facteur de correction de l'efficacité d'utilisation de la lumière. NPP est la production primaire nette saisonnière en grammes de carbone par mètre carré par saison calculée à partir des données de rapport. Et MC est la teneur en humidité. Les valeurs de AOT, FC et MC sont issues de la littérature. Et nous utiliserons ces valeurs dans QGIS pour calculer la biomasse. On va donc aller ouvrir QGIS. N'oubliez pas d'ouvrir QGIS avec GRASS afin que vous puissiez utiliser le module de GRASS également. Une fois que le QGIS est ouvert, euh, veuillez ouvrir. Le projet récemment enregistré appelé euh, Seasonal, si vous avez suivi les vidéos, conférences précédentes, ou bien vous pouvez également ouvrir un projet vite et charger l'évapotranspiration réelle saisonnière et la production primaire nette saisonnière, car nous avons besoin de ces deux pour calculer notre productivité. Alors suivons cette équation pour calculer la biomasse aérienne à partir de NPP, qui est la production primaire nette. Alors, je vais ouvrir la calculatrice raster. Donc l'équation est AOT qui vaut 0,8 multiplié par FC, le facteur de correction, qui est 1,6 multiplié par euh, je vais ouvrir deux parenthèses ici je multiplie par NPP, qui est la position primaire nette. multiplié par 22,222. Je fais une parenthèse ici. Diviser. Mm, Ouvrir à nouveau une parenthèse. 1 euh, un moins MC, qui est l'humidité dans la biomasse fraîche. Et dont la valeur est 0,7. Uh, fermer toutes les parenthèses, je vais enregistrer la cour de sortie comme euh, biomasse aérienne saisonnière, cisonneur ALGBP 2018-2019 et j'ai écrit cette expression ici vous pouvez voir que nous avons déjà la biomasse aérienne saisonnière euh, qui est ici en kg par hectare. Revenons au diapositive et passons à l'étape 2. L'étape suivante consiste à calculer le rendement des cultures en utilisant cette formule d'indice de récolte multiplié par la biomasse. La biomasse que nous avons déjà calculée à l'étape 1 en kg par hectare. Mais l'indice de récolte est considéré comme 1 pour la canne à sucre et WAPOR est aussi développé sur la base de cet indice euh, de récolte. Comme l'indice de récolte est 1, nous n'avons donc pas à appliquer spécifiquement cette équation, car le rendement des cultures va être le même que la biomasse, étant donné que la culture est la canne à sucre dans ce cas-ci. Donc il y a une hypothèse ici, vous devez donc la faire varier euh, au cas par cas. Nous allons, euh, alors passons à l'étape 3 qui est la dernière étape, il s'agit ici de calculer la productivité de l'eau de culture en kilogramme par mètre cube. Alors pour faire cela, nous allons utiliser l'équation que voici. On va diviser le rendement par l'évapotranspiration réelle à ETI multiplié par 10, qui va convertir l'unité en kilogramme par mètre cube. Cette équation va donc euh, donner la productivité de l'eau de culture pour la canne à sucre. Ok. Je vais revenir maintenant à QGIS et je vais ouvrir à nouveau euh, la calculatrice raster pour le rendement. Et je vais utiliser la biomasse aérienne car les deux sont les mêmes ici du fait que l'indice de récolte est égal à 1. Donc je vais sélectionner AGPB divisé par... Euh, je vais ouvrir une parenthèse divisé par AETI multiplié par 10. Je ferme la parenthèse et je donne ici un nom pour enregistrer d'où VPY et vous pouvez voir que la carte de productivité de l'eau est là. Vous pouvez voir l'histogramme de la carte de productivité de l'eau ici. Et vous pouvez voir que la majorité des valeurs varient de, disons, 5 à 8. Vous pouvez également former une symbologie basée sur cela. Alors, contraignons les valeurs à s'arrêter à 8 maximum. Donc voici donc la carte de productivité de l'eau. et Vous pouvez à nouveau utiliser euh, les statistiques comme AUNIVA pour calculer quelques statistiques euh, sur cette productivité. Alors merci, c'était ma vidéo conférence sur le calcul de la productivité dans QGIS.